Arondor, c'est d'abord une société informatique dans laquelle on fournit des experts en technologie de Content Management, de BPM, Business Process Management et de Case Management, de Capture, dématérialisation et de robots. Concrètement, on fonctionne en mettant en avant nos capacités nos savoir-faire. Donc on profite de notre organisation en Business Unit. Chaque Business Unit a son domaine d'activité pour accompagner effectivement les besoins de nos clients. On a remarqué qu'au début des années 2000, la société de services informatiques était euh, mal vue. On a souhaité faire un petit refresh de la société de services informatiques et fabriquer notre propre outil de travail. C'est-à-dire ne pas se retrouver dans un carcan dans lequel on nous mettait forcément. Donc l'idée, c'était prendre un peu notre destin en main et de se fabriquer notre propre outil de travail et de le proposer à d'autres personnes qui voulaient nous accompagner dans l'aventure. Vu qu'on est une ESN, on va plutôt être sur des profils, euh, au, dé au départ, informaticiens. Charondor recrute pas mal de personnes qui ont fait des reconversions professionnelles. Euh, c'est aussi un, un petit peu notre force. Et euh, donc on va former quand même une grosse majorité des personnes qui sont embauchées Charondor. Rejoindre Charondor, c'est avant tout une aventure humaine, un plaisir de partager. On parle effectivement d'excellence, on parle de production. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit partout dans toutes les boîtes. Mais intégrer Charondor, c'est avoir un sens euh, et euh, aussi une reconnaissance. La différence entre Arondor et une autre ESN, c'est qu'Arondor est vraiment spécialiste dans un domaine, dans une niche informatique. On est vraiment euh, certifié euh, partenaire technologique avec différents éditeurs avec lesquels on travaille. On propose énormément de formations et de certifications à tous nos collaborateurs. Donc ça, ça va vraiment être le gros point différenciant grâce à notre label API que nous avons depuis trois ans. On a vraiment une qualité de vie aussi au travail qui fait une différence entre Arondor et les autres.